Check, check, check, check. Off yeah, Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Voice, Gangsta. Yeah. Gangsta. Ha! Ha! boss Ha! boss! gangster boss Ha! Ha! Le souffle coupé, le vent froid donne la vérité Quand les mensonges demeurent, la querelle reste J'suis bon, pas mes couleurs j'me bats pis j'suis marqué comme du bétail. J'suis bon, pas un feu parce mon gars, gars, mais comme lui j'veux la médaille T'as pas vu les seuls qui le même panier T'en signes un papier, les trois cinq, n'auras pas aura besoin de s'en mêler On veut juste tu régalter, aller où tu veux, qu'est-ce qu tu veux T'as dit ça de même mon gars, tu qu pas qu'est-ce qu tu veux qu Trame et deux rames Il de a bouillé sa lame Toujours à l'attente que la tempête se calme yeah, Très juste, pas à tout ta part de mes mains Je te parle de Zendrisse, y'a de la haine. c'est mine Un sa trésor sans coffre, une sans X, X. C'est comme une trace à la nage, à quoi ça sert après un fixe Ça te fout de je pétache, tu peux pas passer. Une vie où se rage, de patte, on est ici C'est important, ça La vie parfois, sans fumier, selon la corde du cou Peint ta vie, ça amour. Prends ton air, fume ta beau, faut oublier ces jonglets! Décoller dans l'espace, c'est passé, le passé, tour de part! Porsche-porsche, enroulant avec la feuille qui s'ouvre! C'est mon air, grosse dépôt, régaler ce qui est pas free! Ça va au chat, c'est mon tour, régaler ce qui est mon free! Lignez mince, il faut les rendre, c'est comme arracher des ongles avec une paire de pinces! Avec du rhum à gorge, la rince! Fais la cour du voisin, je regarde pas mes affaires hein! Bouge pas, pas de péter les gros le bruit des gyrosports, le grandement des freins sur le, le grand billard Y'a du sang qui coule sur, sur les, les remparts, sur mes bottes y'a un la cafard. Faute, ça a pas l'air à comprendre que ça dit pas direct. Y'a des, des choses que j'ai dit, que je dis pas direct. Sous la dent, il en a jusqu'à temps qu'il reste un dentier. Le bouquet t'a dit, il a donné le monnaie. Ça perd pas tout le temps, mais je peux te dire ça direct. Avant de parler de mes faut que je ça